Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de matériel qui s'intègre dans la série de vidéos sur l'utilisation de modules GPS dans le montage open source hardware, dans laquelle nous allons vous présenter le module Groove GPS basé sur la SIM 28. Le module se présente comme cela, il a des dimensions plus compactes par rapport à ou Ublox Neo System, comme vous pouvez le voir. Il est basé sur le module SIM-28 qui se trouve à ce niveau et qui se caractérise par une communication en série à une vitesse de 9600 bauds, et qui peut être augmentée si besoin est à 115200 bauds. Il supporte la norme NMEA. Le module dispose une antenne déportée qui se trouve ici et qui lui permet de capter les signaux depuis les satellites GPS. Le module peut être alimenté soit en 3,3 volts ou bien en 5 volts et il suffit de le connecter à notre MCU ou bien à notre carte via une liaison série RX-TX. Comme le module est un groove, nous avons ici notre carte Arduino Genuino dans ce cas qui est branchée à un Shield Groove Et il suffit de brancher notre module connecteur UART du Groove comme ceci voilà notre module est connecté à notre MCU Arduino. C'est tout pour cette courte vidéo dans laquelle nous vous avons présenté le module GPS basé sur la SIM-28. Dans la suite de nos vidéos consacrées à l'utilisation des modules GPS, nous abordons comment tester le fonctionnement du module ainsi que son utilisation dans le montage. D'ici là, nous vous invitons à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou bien via nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam